La faveur de mes enfants Au nom puissant de Jésus Parlez-oh Votre bouche à dormi sur votre chose Je viens me multiplier Par dix mille au nom de Jésus Que tout endroit on m'a provoqué dans le sommeil Tout ce qu'on m'a volé dans le sommeil Je commande la restauration 7 fois plus au nom de Jésus Toute personne qui a comploté contre moi Toute incantation qui est en train de se préparer Actuellement contre moi Contre mes enfants, je les annule au nom de Jésus. Je restaure la, la, la destinée de mes enfants. Comme je me lave avec ce sel, j'utilise mes pieds comme point de contact pour écraser la tête de tout scorpion. J'écrase la tête de tout, de tout serpent qui a été envoyé pour dominer sur la, la, la vie de mes enfants. Qui a été envoyé pour nous, pour nous, rendre, pour nous rendre esclaves au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la souffrance, je ne connaîtrai plus. Je viens ouvrir mes portes, j'ouvre les portes de mes enfants. Je commande à tous ceux qui étaient mort dans notre vie de reprendre la vie. Reprendre la vie. Au nom puissant de Jésus. Toute porte qui avait été fermée par l'ennemi, je viens les ouvrir. Toute personne qui a prévu de me faire du bien, après, il m'a oublié. Je déclare que cette personne me localise à cet instant au nom de Jésus. Tout argent qu'on devait me donner, qui a été volé, je déclare que cet argent m'est restauré sept fois plus au nom de Jésus. Toute promotion que je devais avoir au travail, parce qu'il y en a parmi vous, parfois tu devais être déjà loin, un hein, salaire même de 500 000. Actuellement, tu te retrouves à 100 000 parce qu'on a, a coupé. Dès que tu vas avancer, on te remet en arrière. Dès que tu vas avancer, on te met en arrière. Toute faveur que je devais avoir, toute promotion que je devais avoir, je déclare que je restaure cette promotion au nom puissant de Jésus, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Comme je me lave maintenant, je lave tous mes péchés, je lave toute accusation que l'ennemi a mis sur ma vie. Vous là, vous ne priez pas, vous êtes quitté de moi, c'est quoi avec vous? Vous dormez, parlez fort. Oh. Et, ah. je, viens dé... je viens déraciner toute fondation négative. Dans ma vie, je déclare selon Jérémie 1, verset 10, que j'arrache, j'abats, je ruine, je détruis tout plan maléfique de l'ennemi sur ma vie. Tout projet que j'avais qui a été volé par quelqu'un, je restaure ce projet dans ma vie au nom de Jésus. Là, comment on a fait ça? Votre, vos pieds sont dans le sel là. vous êtes dans, dans l'eau salée. Vous devez mettre l'eau avec le sel. Si tu as le don, moi, tout, tu mets dans l'eau là. Et tu me donnes moi tout sur ta langue. Je déclare maintenant que je viens me rebâtir. Je déclare maintenant que je viens me, je viens me, reconstruire. Je viens me reconstruire. Tout projet que j'avais abandonné, je le remets encore sur la table au nom de Jésus. Tout projet que de Jésus. Seigneur, je reçois la faveur. Seigneur, je reçois la faveur. Seigneur, j'ouvre mes, mes yeux spirituels Je reçois le discernement Je reçois, je reçois la sagesse, je reçois la, sagesse. Je, reçois la je reçois la fidélité Je déclare que je ne vais plus osciller Je ne vais plus je chanceler je, plus osciller, je, plus je déclare que je suis ferme dans mes je décisions J'enlève je tout esprit de rejet de mon front de Voilà, on va prendre un peu de cette tour avec les mains Voilà On faut sur le visage J'enlève tout manque de faveur sur mon, manque de sur mon visage. Tout ce qui est négatif que l'ennemi a mis sur mon visage, tout voile négatif mis sur mon visage, j'enlève. Je, je, je me restaure. Je restaure ma puissance. Je restaure ma beauté. Je, ma beauté. je déclare que ceux qui m'avaient oublié pour me faire la faveur, ils se rappellent de moi aujourd'hui. Je déclare que mon front prie sur, sur les quatre coins de la terre Au nom de Jésus Selon Jérémie 29, verset 11 Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui Il n'y aura que les projets de paix qui vont dominer dans ma vie J'annule tout projet de malheur sur ma vie au nom de Jésus. J'enlève la peur de mon cœur. Je restaure, ma foi, je restaure ma foi. Au nom de Jésus. Papa, oui, j'ouvre les écluses des cieux sur ma vie. J'enlève le découragement de mon cœur. J'appelle mes richesses des quatre coins de la terre. Mes des Tout ce qui me revient, c'est mon, ce mon droit de naissance. En tant qu'enfant de Dieu. J'appelle à moi J'appelle à moi J'appelle à moi Voyez votre agent qui vient à vous au nom puissant de Jésus J'appelle à moi au nom puissant de Jésus Seigneur je reçois la faveur Je reçois l'ouverture de mes portes Aucun papier ne me sera refusé Aucun visa ne me sera refusé On ne va me refuser aucun document sur cette terre Au nom puissant de Jésus J'enlève l'immobilisation Géographique sur mes enfants nous sommes faits pour voyager. Nous, voyager. Nous allons toujours voyager. Quels que soient les complots qui ont été faits contre ma vie, contre la vie de mes enfants, je les annule au nom de Jésus. Si y a un visa que vous avez demandé quoi que ce soit, si vous avez un projet, parlez dans votre cœur, parlez maintenant. Seigneur, je reçois. Et ne dites pas que c'est trop grand. Rien n'est jamais grand pour Dieu. Seigneur, j'ouvre mes portes, j'ouvre mes portes. Si c'est que tu as commencé une procédure depuis ça, tu attends, tu attends. Parle, parle. Seigneur, que tu as le document là-bas que ça attend depuis. Seigneur, j'ouvre la porte de ce document au nom puissant de Jésus. Je décale la faveur au nom puissant de Jésus. Je décale la faveur au nom puissant de Jésus. Oh papa Yahweh, je reçois mon visa. Je reçois, je reçois mes documents. Si c'est les papiers que tu attends depuis, je reçois mes papiers au nom puissant de Jésus. Père saint j'envoie tes anges. Pour qu'ils aillent toucher le cœur des personnes qui s'occupent de mon dossier. Qu'ils touchent le cœur des gens qui s'occupent de mon dossier. Parfois, quelqu'un te voit et dit que vais faire tes papiers. Après, comme ça, là, il oublie, où il y a un problème. Toute personne qui m'a promis de faire mes papiers, qui m'a oublié. Je déclare que la personne-là me remet dans son cœur. Seigneur, il me rappelle au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, Seigneur, je te dis merci. On va faire le... Pss, Esaïe, Amos, chapitre 9. Voilà. Il faut qu'on reconstruise... Sur zoom, vous êtes toujours là. Zoom, vous êtes là. Zoom, vous êtes là. Oui, nous sommes là. Ok, super. Ah! Oh! Soleil, viens ici. Ok, on continue. On va faire euh, Ézéchiel chapitre 37. Seigneur Jésus, je parle. Jésus, je, je parle sur tout ce qui était mort dans ma vie. Je parle sur tout Peut-être quand tu avais 20 ans, 25 ans, on tu avais une opportunité de partir en Europe. C'était ton aura là-bas. Ça hein. s'est ouvert. Il y en a parmi que vous vous avait beaucoup de chance. Ou bien un homme est venu de Mbengi, il était intéressé par toi après, puis il est parti. Je ne sais pas quoi, mais il y avait une, une ouverture pour toi. À un moment, il s'est parti. Donc ça, sont les os, C'est un peu comme les os qui sont... C'est les squelettes qui sont en mort, à mort, jusqu'à tu n'as même plus espoir. Maintenant, vous allez parler à ces os là Selon Ézéchiel chapitre 37. Je prophétise, Je prophétise sur, les sur les eaux qui sont morts dans ma vie. Je dis maintenant, écoutez la voix de l'Esprit de l'Éternel. Je fais entrer en vous un esprit. Je vous commande de vivre au nom de Jésus. Je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre. Répétez. J'aurai ma part de voiture avant de mourir au nom de Jésus. J'aurai mes maisons au nom puissant de Jésus. Je vais voyager au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a bloqué ma vision, je viens ouvrir maintenant au nom puissant de Jésus. Voilà. Au semences desséché, desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Je, en Je fais entrer en vous un esprit. Je vous commande de vivre. Je vous, de vivre. Je vous, donne, les nerfs. Je vous donne les nerfs. Je fais croître sur vous la chair. Je fais ça, ce sont les chair. étapes de votre voyage qui sont en train de se reconstituer. Les étapes de votre mariage sont en train de se reconstituer. Les étapes de votre terrain là qu'on a vu, que finalement tu as abandonné qui sont en train de se reconstituer. Je ne sais pas quel projet tu avais. Remets le projet là sur la table maintenant. Remets ça maintenant. Tu vas voir comment le Seigneur va te reconstituer ça. Au nom puissant de Jésus. Tout projet, tu voulais ouvrir ton propre magasin, tu voulais... Je ne sais pas ce que tu avais pour projet. Remets ça sur la table. Je fais, je fais croître sous vous la chair. Je, fais sous je sous vous, vous couvre de chère. peau. Je vous... Je mets en vous le Saint-Esprit Et je commande à mes projets de vivre Au nom de Jésus Je commande à mes projets de vivre J'appelle le vent des quatre coins de la terre Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest J'appelle l'argent des quatre coins de la terre J'appelle les investisseurs des quatre coins de la terre Où que ce soit que vous êtes Vous me localisez au nom de Jésus Vous me localisez au nom de Jésus je ne mourrai pas sans avoir accompli ce pourquoi pas je pas suis pas né. De ce pourquoi je de suis de né de au nom de Jésus. Papa Yahweh, je, de je, de je, de je de te remercie. Je déclare, je déclare que tout ce qui était mort dans ma vie revient à la vie. Selon Amos chapitre 9. Selon Amos chapitre 9. La prière, c'est la bagarre. <rire> Selon Amos chapitre 9, ouvre la bouche. Allez. Selon Amos, 9, je viens écraser la tête de tout serpent. J'écrase la tête de tout scorpion. Mettez la main sur le ventre. Tout serpent qui est dans mon ventre, qui mange mes finances. Tout serpent qui syndrome de même percée qui est causé par un serpent dans mon ventre. Est je détruis ce serpent par cette action prophétique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande, la restauration de mes finances. je commande la restauration de mes finances Je brise la tête de tout scorpion, de tout serpent, de tout lionceau Scorpion, serpent et lionceau, scorpion, lionceau. Scorpion, Qui s'est élevé, élevé contre ma vie Je déclare maintenant que je suis restauré. Selon Amos chapitre 9 au verset 11 Sorel ah, ferme ton micro seul, ne ferme pas qu'elle parle. Je déclare que mon temps est arrivé. Je me relève de toute chute au nom de Jésus. Je répare les brèches de ma vie. Je retrace les ruines de ma vie. Je possède le reste de la terre. Je déclare que tout ce qui était tombé dans ma vie est Je vais s'aimer et je vais raconter Je vais plus s'aimer je vais... Je vais que tout le monde je... je sors de toute captivité, je sors de toute captivité. Au, nom de Au nom de Jésus Amen Bye bye Facebook, voilà pour vous là-bas C'était le cadeau